Bienvenue à la Grande Valle, dans l'ancien atelier électrique de la Société Métallurgique de Normandie qui a été transformé en tiers-lieu citoyen et circulaire. C'est un lieu qui fait 3000 carrés qui permet d'accueillir du public pour tout un tas d'activités, que ce soit des activités culturelles. Vous pouvez aussi venir vous restaurer ou travailler grâce aux espaces de travail partagés, aux salles de réunion et aux différents ateliers. Pour le mobilier des, des bureaux, on a réemployé, réutilisé des anciennes portes. On a aussi réemployé un certain nombre de, de palettes pour faire des petites cloisons amovibles. Plutôt que d'employer de la matière première et de l'énergie, on va plutôt rémunérer des personnes qui vont euh, remettre en circulation les matériaux, donc qui vont travailler les matériaux. Et tous les matériaux qui ont été réemployés proviennent de chantiers qui étaient situés dans un rayon de, de 3 km. On est dans une logique de développement d'une économie qui est locale et circulaire. Ce projet de la Grande Halle de Colombelle vient donner une seconde vie à une friche industrielle, un bâtiment qui d'ailleurs a un intérêt patrimonial. Il montre aussi que ça peut intéresser d'autres territoires qui s'interrogent un peu sur le devenir finalement de leur friche industrielle. Et du point de vue de l'économie circulaire, on est bien dans de la sobriété, puisqu'on ne va pas aller reconstruire finalement un bâtiment ailleurs pour répondre à un autre besoin mais bien essayer de venir reconvertir un bâtiment, le réhabiliter, le transformer, tout ça sans terrassement, sans excavation et sans production de déchets finalement.